Salut Alors aujourd'hui, je vais faire un nouveau type de, de, de vidéo, un nouveau type de tuto, un tuto d'une manière un peu détournée. J'ai posté cette semaine un message sur l'onglet Communauté de YouTube, en demandant à ceux qu'ils désirent de m'envoyer leur projet à sketchup projet verrait avec des rendus et que j'allais les refaire c'est à dire refaire vos projets refaire vos rendus dans, dans une vidéo mais j'ai refait à ma façon avec mes techniques en espérant faire mieux évidemment et euh, au passage en espérant apprendre deux trois trucs donc ça me permet d'aborder euh, l'ensemble d'un projet sans avoir à expliquer un, un sujet en particulier un tuto euh, plus, plus précis c'est vraiment voilà un projet du un peu du début à la fin ou comment moi je le ferai en fait donc cette semaine c'est jérémy qui m'a envoyé cette euh, ce, ce projet projet qu'on qu peut qu'on peut voir tout de suite il est très gros Alors, sketchup du coup pour gérer les gros projets c'est pas c'est pas le meilleur logiciel ça rame assez rapidement euh, ceci dit c'est le premier projet apparemment de jérémy donc pour un premier projet c'est vraiment super bien fait parce qu'il a utilisé pour la végétation, des, des choses allégées, des proxys, il a utilisé plein de calques, il a meublé tout l'intérieur, alors évidemment c'est un peu lourd Sarah, rame, par rapport à la quantité de choses qu'il a mis à l'intérieur, toutes les pièces sont meublées avec des étagères, des objets sur les étagères, partout, des lits, des couettes, euh, absolument partout, et à l'extérieur il y a de la végétation. Alors lui m'a envoyé quelques rendus, et j'ai choisi d'en refaire deux, donc je vous montre les deux que lui a fait, d'extérieur où on voit donc le jardin d'une des maisons avec une balançoire de l'herbe quand même euh, fait avec du verre f. quelques un petit peu d'éléments de végétation et puis un rendu d'intérieur avec une lumière qui est bien maîtrisée un angle de caméra qui est je pense un, un peu un peu trop large et on va voir tout ça après et puis euh, et puis globalement je trouve que pour un premier projet c'est vraiment super des effets de caméra et tout évidemment on peut faire mieux et euh, je vais vous montrer comment alors, la première chose que j'ai faite, et que je vais continuer à faire, c'est que je vais scinder le projet. C'est-à-dire que je vais choisir de faire un rendu de cette scène-là, euh, qui s'appelle la scène euh, vue de jardin, celle que je vous ai montrée. Donc, c'est de ce jardin-là. Voilà, où on voit euh, le barbecue, un bout de terrasse, la balançoire, bref, une ambiance du jardin. Et je vais refaire aussi le dernier, qui est d'intérieur, hein, pour varier un petit peu les plaisirs. Euh, donc, celui-ci. Et ça va nécessiter une chose, c'est que je vais pour que ça soit beaucoup plus fluide, scinder les projets. Je vais pour la scène d'extérieur bah, vider tous les intérieurs puisque j'en aurai pas besoin. Et inversement pour la scène d'intérieur je vais vider tous les extérieurs. Donc je fais ça tout de suite, ce qui n'est pas très intéressant, je vais supprimer les meubles, etc. Et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Voilà, j'ai donc vidé tout l'intérieur de, des maisons, j'ai enlevé tous les meubles de manière à fluidifier un petit peu le, le, le projet. J'ai laissé que ce qui était nécessaire dans la vue que je veux rendre, c'est-à-dire celle-ci. Euh, voilà le, le rendu que m'a envoyé Jérémy. Et si je dois l'analyser un petit peu rapidement, je vais constater tout de suite, et ce qui m'a interpellé dès que j'ai ouvert le projet, c'est que le champ de caméra est très large, ce qui crée des grandes déformations. On le voit bien sur la balançoire là, qui est complètement déformée. Le pot ici qui est très très élargi. Alors tout ce qui est globalement sur les côtés de l'image, plus je vais sur les côtés, plus c'est déformé. Alors c'est créé par le champ angulaire de la caméra qui est trop, qui est excessivement haut en fait. Donc euh, on va essayer de, de, de s'imaginer sur cette scène physiquement en train de prendre une photo, on n'aurait jamais un champ de vision aussi large. Donc pour avoir quelque chose de réaliste, on va déjà diminuer le champ de vision. Euh, deuxième chose, ben on va ajouter un ciel, on va changer l'éclairage qui est un peu plat, on va mettre des ondes beaucoup plus fortes. La végétation là, qui est plutôt bien gérée pour un premier projet, encore une fois c'est vraiment bien. Je vais quand même pas utiliser le vérifer qui a été utilisé ici, je vais plutôt utiliser un plugin qui s'appelle Scatter, dont je vous ai parlé dans d'autres dans vidéos, qui génère de la végétation légère et super jolie. Et puis, je vais ajouter des, des reflets sur les matériaux, notamment le barbecue, la table, du relief un petit peu sur les pavés. Il y en a, mais ça en manque un petit peu. Euh, sur la balançoire. enfin, de, de la réflexion sur les matériaux, mais assez rapidement. Et puis, la façade, je pense qu'on ne la verra plus, parce qu'en resserrant l'angle de la caméra, je vais venir un petit peu à fleur, comme ça. Donc on va commencer par là d'ailleurs. On va se mettre sur le projet. Hop, je me mets donc sur le la vue qui m'intéresse, là la, la vue vue jardin. Et je vais cliquer caméra changulaire. Comme ça, on va voir ici, 101,93 degrés, c'est hyper large. Donc je vais plutôt passer sur quelque chose de plus étroit. Euh, donc là, il suffit quand je suis caméra changulaire de taper directement en degrés ce que je veux. Je vais mettre 65, ce qui reste large, mais qui est beaucoup plus. Euh, beaucoup plus étroit quand même, beaucoup plus réaliste on va dire, même si ça reste quand même de l'angle un peu large. Hop, je viens me remettre à peu près dans le même, la même position, c'est-à-dire ici, hop, je vais me mettre à 1m50 du sol et je vais voir un bout de façade, comme ça, deviner un peu la façade, mais pas forcément beaucoup la voir. Je vais reculer encore un peu peut-être. Quelque chose comme ça. je voudrais voir plus de balustrade ici. là je pense que j'aurais pas vraiment mieux que ça donc on va faire comme ça donc je devine la façade j'ai pas besoin vraiment de vraiment la voir hein. Il suffit qu'on la devine légèrement comme ça voilà la balustrade ici ben, j'imagine qu'elle qu'elle vient la balançoire est beaucoup moins déformée. je vais faire apparaître le bâtiment derrière c'est juste des calques là qui sont masqués hein. c'est le bâtiment donc qui doit être le, le m3 je pense voilà qui est en train de revenir ça rame encore un petit peu et puis je vais créer une scène ici. Donc c'est qui va mémoriser à la fois l'affichage des calques et le champ angulaire de la caméra que je viens de refaire. Je vais supprimer, alors sur le rendu de, de Jérémy, on voit la, la végétation ici. Donc à la fois les, les deux petits arbres et puis l'herbe qui est générée l'herbe par un VRFE. Donc je vais aller dans l'asset editor ici et effectivement vérifier que dans Object, dans les y j'ai bien des VRFE qui créent cette, cette, cette, cette, cette pelouse. Donc ça, je vais les supprimer. Pour les, les régénérer après avec euh, le plugin scatter. Voilà, donc effectivement, j'en ai trois. Il a bien fait ça. Il a bien scindé par jardin. Donc, trois jardins. Donc je vais supprimer les trois. Je vais aussi supprimer les arbres ici. Alors le petit oranger là-bas. Je fais attention de ne pas supprimer le pot. Lui, je vais le garder au premier plan. Un arbre, deux arbres. Supprimer. Alors ça, c'est vraiment les éléments qui font effectivement ramer la scène. Et euh, je vais supprimer ceux qui sont loin là-bas aussi. Hein. Hop, voilà. Je vais donc euh, commencer par l'éclairage. Donc pour avoir un ciel plutôt que quelque chose de, de vide, euh, je vais déjà supprimer toutes les lumières qui, elles, sont à l'intérieur. Donc j'en ai pas besoin. Tac, tac, tac, tac. Le sunlight, c'est lui qui éclaire la scène. Je le désactive, à défaut de pouvoir le supprimer et je vais tout de suite placer un dome light alors peu importe lui où je le place c'est comme si j'ajoutais un ciel donc il peut très bien être à l'intérieur à l'extérieur peu importe il va s'ajouter dans la liste il vient avec son ciel de base et là je vous renvoie vers mes vidéos sur le dome light qui vous explique vraiment comment ça fonctionne mais ce ciel de base je le connais et je sais qu'il va pas me satisfaire en termes d'éclairage donc je vais tout de suite le remplacer par un HDR que j'ai sélectionné sur HDRI haven comme d'habitude et qui s'appelle Abandoned hopper terminal 04 alors c'est pas très glamour le sol là mais par contre l'horizon me plaît bien et le soleil aussi et surtout les ombres et le type de lumière chaude là que ça génère euh, avec les balustres qu'il y a partout, les balustrades je ne verrai pas donc le sol, le sol gris, je verrai que l'horizon, c'est-à-dire les. Et eh bien les, les, les sapins, là, la forêt de sapins qui dépasse, donc ça devrait être pas mal. Je vais donc le remplacer, je vais dans mon ingénierie, je vais chercher ce ingénierie que j'ai sélectionné au préalable. Je reviens et puis je procède à quelques réglages. Hein. Encore une fois, je ne vais pas les détailler puisque j'en parle assez dans les autres vidéos. La caméra, je vais descendre sa sensibilité afin qu'il y ait plus de lumière parce que je sais que ça risque de manquer un petit peu avec ce type de déclarage. Et puis, et puis, et puis je vais tout de suite traiter les matériaux. Alors, je vais dans l'onglet matière. Hop, Le barbecue, il apparaît ici. On voit que c'est du noir. Ça n'existe pas de noir comme ça. Donc, je mets une réflexion. Et je vais ici lui donner un côté un peu plus métallique, peut-être. Voilà, quelque chose dans ce genre-là. Et puis j'y vais un petit peu sur les différents matériaux. Imaginez comment c'est censé se comporter. Donc je vous passe sans accélérer, c'est très répétitif, mais c'est nécessaire. Donc voilà, globalement, j'ai fait le tour des matériaux. Je verrai euh, tout à l'heure ce que ça peut donner dans le rendu. J'ai pas vraiment testé, mais il y a peu de matériaux, donc je pense que ça vendra bien. Là, j'ai oublié de faire la, la balustrade. Voilà, hop. Euh, maintenant, je vais euh, gérer la végétation. Donc la végétation, je vais utiliser le plugin Scatter. Je vais choisir des presets que je vais appliquer sur le terrain de l'herbe. Je vais placer ici là des buissons, et tout ce qui est fourni ici. Les arbres qui sont là, les buissons qui sont là vont me servir à faire des haies. Et je vais choisir un gazon un peu haut avec quelques fleurs ici et là. Voilà, donc quatre éléments. Je vous passe tout ça en accéléré parce que j'en ai déjà parlé aussi. Et puis, on se retrouve juste après. Donc Voilà, j'ai terminé toutes les modifications que je voulais faire. J'ai pas lancé de rendu encore. Et je vais préserver un petit peu le suspense. Je vous montrerai qu'à la fin, après avoir aussi traité le, le, la scène d'intérieur. Donc on passe tout de suite à la scène d'intérieur, je vous montre les rendus, les deux, à la fin du coup. Alors voilà, j'ai ouvert le projet de vue d'intérieur. On va se mettre dans cette vue-là et on constate tout de suite la même chose, c'est que le champ angulaire, il est très large. Il doit être pareil, il doit être de 102 degrés. Ce qui nous donne des déformations sur l'étagère ici, ou sur le meuble là, on a l'impression qu'il fait quasiment un mètre, alors que ça doit être quelque chose d'assez étroit, pareil, hein, sur les, les dalles du carrelage. Donc on va corriger ça et on va ajouter peut-être un petit peu de chaleur avec un tapis, un petit peu plus de bois de la réflexion ici, alors on a une belle réflexion sur le, le, le carrelage, mais pas là, des petits coussins sur le, voilà, donner un petit côté plus chaleureux, plus cocoon, une plante peut-être un peu moins fluo que celle-ci, et sinon globalement je trouve que la lumière est plutôt pas mal, donc je vais pas trop y toucher, je vais plutôt euh, me concentrer donc sur les matériaux, et puis les, les, les, un petit peu plus d'objets de, de, pour apporter du, un côté chaleureux à l'image, hein, ou à l'intérieur. Donc si je reviens dans le projet, on va vérifier, caméra, champ angulaire, à 102 degrés, finalement, comme l'autre. Je zoome un peu et je vais passer caméra à champ angulaire, donc il suit à 60. Hop, caméra champ angulaire, décidément à 65. Ici, ce qui fait que j'ai une vision beaucoup plus étroite. Hop, hein? je me retrouve coincé dans la lampe. Et je vais donc devoir faire un choix par rapport à cette vue ici. Qui, alors je comprends, Jérémy a voulu montrer un peu tout, alors le conseil que je pourrais donner, de manière générale, c'est plutôt de faire deux images, un champ, un contre-champ, donc on en montre un, un, peut-être un, une photo plus étroite, mais si on veut montrer l'ensemble, bah on fait un rendu dans l'autre sens aussi. Donc je vais choisir une, une vue, alors près du mur ici, le plus près que je peux, le mur, voilà, comme ça, où on voit peut-être un petit peu, on devine un petit peu l'extérieur, et un bout de l'étagère, là pourquoi pas, on peut laisser un bout d'étagère en amorce, Ouais, C'est pas terrible avec l'étagère quand même, on va partir quelque chose comme ça, voilà pourquoi pas, bon, on va faire comme ça, caméra, perspective à deux points, clic droit, ajouter une scène, donc j'ai ici la scène 10 qui va être ma scène de, de rendu, alors je vais tout de suite traiter donc, comme je disais les matériaux, donc pipette sur le, le meuble de télé et je vais faire ça sur tous les matériaux. Rajouter de la réflexion, du relief, du bump quand c'est nécessaire. Euh, alors je vois qu'il y a des, des objets qui sont les, des objets issus de ma bibliothèque privée euh, à laquelle Jérémy a accès, donc c'est super, j'ai envie de les utiliser. Donc j'imagine que les matériaux là-dessus devraient me plaire, puisque c'est moi qui les ai faits, donc j'espère que je vais être cohérent. Euh, globalement, donc, je vais rajouter un peu de réflexion de bump partout, donc je vous passe tout ça parce que c'est très répétitif. Et puis, euh, on revient juste après où je vais travailler un petit peu plus l'éclairage. Alors là, je viens de vérifier quelque chose. Je passe en plus de monochrome pour regarder l'orientation le face, des faces et je m'aperçois que les vitres n'ont pas d'épaisseur. Alors, je vous conseille de toujours mettre une petite épaisseur aux vitres qui va vraiment éviter des déformations. que Vous n'allez pas comprendre pourquoi des fois, ça déforme alors que ça ne devrait pas euh, donc voilà je mets une toute petite épaisseur on s'arrange pour que des deux côtés du coup la face soit bien orientée blanc et blanc de chaque côté on fait ça pour toutes les faces hop hop Voilà donc globalement avec les matériaux je pense que c'est bon, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un tapis avec des, du verre et dessus, c'est à dire des, des, des poils, histoire que ça fasse un tapis avec une petite épaisseur et puis deux trois coussins et je lancerai le rendu et je vous montrerai les deux, alors je vais remplacer aussi la plante, ça je vais le faire tout de suite, hop la plante ici, je vais la supprimer et je vais en prendre une de ma bibliothèque, je vous rappelle la bibliothèque elle est à dispo pour tous ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee ou sur l'onglet le, le, rejoindre de, de YouTube, et j'ouvre les modèles 3d donc euh, que je mets à disposition et notamment bah, tous ces objets là donc je vais aller chercher une plante euh, un peu comme celle ci hein, dans le même style ouais, je dirais que c'est ça celle ci d'être un peu grande alors celle ci plus petite elle va arriver ici hop normalement les matériaux sont déjà réglés donc ce qui est bien avec ça c'est si vous y avez accès comme jérémy euh, vous mettez ça dans, dans un endroit vous n'avez pas besoin de paramétrer les matériaux j'ai déjà tout fait dessus mais des, des, des, des des plantes que j'utilise souvent, enfin des, des, des objets que j'utilise tout le temps. Donc, hop, Je vais même en mettre plusieurs parce que je les optimise pour que ce soit pas très lourde. Donc je peux même permettre le luxe d'en rajouter plusieurs, ça fera pas ramer la scène. Et je vais faire comme ça, je vais rajouter des tapis, des choses, une petite plante alors. Peut-être celle-ci, la grosse là que je vais mettre dans un coin parce qu'on a de la place hein, dans cette scène. Donc je vais meubler un petit peu et puis je vous montre les, le rendu d'intérieur et le rendu d'extérieur bah, juste après, à la fin, dans quelques minutes. À tout de suite alors ça y est, j'ai fini de faire euh, toutes les modifications, j'ai fini de faire les rendus et je vais vous montrer le résultat. Alors, sur, euh, je récapitule un petit peu les modifs que j'ai faites avant de vous montrer le résultat final. Sur cette scène d'intérieur, j'ai modifié quelques petits trucs. Donc j'ai changé euh, le champ angulaire, c'est-à-dire l'angle de vue qui était très large et qui, euh, vous vous souvenez, déformait un petit peu. Euh, je l'ai... Hmm, j'ai aussi gardé le même type d'éclairage, c'est-à-dire une lumière assez douce comme ça. Euh, on voit pas le soleil qui rentre franchement vraiment une lumière assez douce. Donc ça, j'ai essayé de garder ça, que je trouvais ça assez bien. J'ai rajouté pas mal d'objets sur la scène, hein, on peut le voir ici, des coussins, ça passe par des tissus, hein, un plaid, des tapis, hein, après des objets, un sac à main, des plantes, euh, des objets ici et là. J'ai allumé l'écran de la télé, j'ai allumé toutes les sources lumineuses que je pouvais, hein, les, les suspensions, euh, toutes les suspensions, un écran d'ordinateur que j'ai rajouté ici, histoire de faire des petits points lumineux de, dans la scène. Et puis, euh, et puis des plantes, je l'ai dit, et puis c'est à peu près tout, donc le résultat, ça donne ça, donc c'est euh, plus, enfin moins zoomé, Alors, si je montre le résultat, le, le comparatif entre les deux, ça va être quelque chose de beaucoup moins zoomé, voilà ce qu'a fait euh, Jérémy, et voilà ce que j'ai fait, donc, évidemment, on voit plus le fond puisque c'est plus zoomé, on en voit moins sur les côtés. Et donc, comme je vous le disais, ben, le mieux quand on est dans ce type de, de, de, de, de situation et qu'on veut montrer vraiment tous les angles, c'est de faire deux rendus un ici et puis un de l'autre côté pour montrer le contre-champ. Donc, voilà pour, pour cette scène d'intérieur. Euh, sur la scène d'extérieur, donc sur la scène d'extérieur qui est ici, hop, voilà. Sur la scène d'extérieur, donc là c'est pareil, j'ai modifié le champ de caméra qui était très très large, souvenez-vous, il était vraiment très très large, hop, je vais fermer ça, il est là, j'ai rajouté beaucoup beaucoup de végétation, alors la végétation dans SketchUp ici, on ne la voit pas, parce qu'elle est générée par Scatter et elle ne se voit que au rendu, c'est un petit peu le problème de Scatter, et c'est aussi l'avantage, c'est fait que ça ne rame pas, du coup hein. on le voit qu'au rendu, donc j'ai rajouté beaucoup de végétation, j'ai changé le champ angulaire. j'ai améliorer certains matériaux notamment on voit clairement sur le, le barbecue mais je l'ai fait un peu partout sur la table sur la balançoire sur les rambardes, un peu partout pour qu'il soit plus brillant, hein, parce que même même un matériau qui brille pas beaucoup qui reflète pas beaucoup mais il reflète quand même un peu et puis surtout j'ai ajouté un arrière-plan et je me suis servi du HDRI ce qui m'a permis de modifier à la fois la lumière d'ajouter plus d'ombre un soleil plus fort et, euh, et puis de la végétation en fond donc ça donne ça donc là gros changement qui est surtout dû au HDRI en fond, la végétation qui est beaucoup plus aléatoire que tout à l'heure, moins régulière, avec une haie tout tour un petit peu sauvage, des matériaux je vous le disais qui brillent plus, alors je vais vous montrer le comparatif entre les deux. On passe de. Voilà, vous voyez le barbecue ici qui brille peu peu. La balance vert, les objets qui ne ressortent pas finalement, et là un plan plus serré, donc on en voit moins, on devine quand même que c'est un jardin, on imagine la façade ici. Et puis une végétation plus, plus sauvage, avec des petites fleurs, euh, de, de, des endroits usés, là sous le balançoire. enfin du détail. Et c'est le détail qui au final fait que ça donne un, un côté un peu réaliste à la scène. Donc moi j'ai bien aimé faire ce type de vidéo de, de, de reprendre vos rendus pour les améliorer. Euh, Jérémy je t'enverrai les images évidemment. Et puis j'espère que vous ça vous plaît, c'est pas un tuto mais j'arrive quand même à passer je pense quelques trucs et astuces. Qui peuvent servir à tout le monde et pas seulement à ces projets là si ça vous a plu bah faites le moi savoir à travers des likes beaucoup de likes sur les vidéos des commentaires des messages enfin comme d'habitude n'hésitez pas à me contacter et puis si je vois que c'est quelque chose qui vous plaît je, je referai ce type de vidéos je referai d'autres épisodes et puis ça me permettra comme ça de, de, bah de reprendre vos projets à vous de faire vos rendus et si comme jérémy vous souhaitez me soutenir sur Tipeee et euh, avoir accès notamment à tous les modèles 3D qui sont ici hein, tous les, la plupart des modèles 3D que j'utilise sont à à disposition en fait des gens qui me soutiennent sur tipeee et eh bien faites-le, ce sera avec grand plaisir que je pourrai euh, bah, avoir une relation plus directe avec vous. Sur ce, je vous souhaite euh, bah, une bonne journée ou soirée, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao